maintenant du côté de l'apprenant, je vais aller consulter l'activité créée par mon enseignant. Je vais utiliser Google, donc j'ai des instructions à suivre qui sont assez simples, on va les faire une après l'autre. Et j'ai aussi accès à la grille de correction qui est bien indiquée. Je vais donc ouvrir le document. Ce document euh, n'est accessible qu'en lecture et non pas en écriture. Alors, je vais en faire une copie. Donc, fichier, créer une copie, que je peux renommer, maintenant dans mon drive. Cette copie est maintenant éditable. Étant donné que c'est un travail d'équipe, je vais le partager avec un collègue. Ensuite, je peux maintenant éditer, et mon collègue aussi, le document. Une fois le document euh, complété, voilà, euh, je vais pouvoir euh, le télécharger au format PDF. Donc, fichier, télécharger et j'ai l'option document PDF. Donc, on va voir le document, voilà, je vais l'enregistrer, on va voir le document qui va apparaître dans le bas à gauche de mon navigateur. Je laisse le document là. Je vais aller sur ma page modèle où j'avais le devoir. Donc, j'ai créé, j'ai partagé, j'ai réalisé l'expérience. Je viens de la télécharger. Maintenant, il faut que je le dépose. Je vais à la toute fin de mon document. J'ai ici la grille encore une fois. Donc, à la toute fin du document, je peux ajouter un travail. Donc, sur cette nouvelle page, j'ai maintenant une zone de dépôt. Je vais simplement glisser le document PDF sur la zone de dépôt et enregistrer. Voilà, maintenant le document a été déposé, donc on peut le constater ici, remis pour évaluation, non évalué évidemment, mon enseignant ne l'a pas encore euh, évalué. Et comme on peut voir, euh, mon document est là, et je peux toujours le modifier. Voilà.